Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles Aujourd'hui nous allons préparer ensemble un shampoing liquide Vous le savez si vous avez suivi euh, mon blog hein, et mes recettes ces derniers mois je ne suis vraiment pas du tout une grande fan hein, des shampoings solides que je trouve beaucoup trop agressifs en raison de la présence d'un tensioactif que je trouve euh, malgré le fait qu'il soit naturel irritant pour la peau qui est le SCI sodium cocoïl iséthionate donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer vous-même votre shampoing liquide à partir de plantes. J'ai été ramasser dans mon jardin du lierre. Du lierre rampant. Le lierre, si vous avez essayé de faire de la lessive de lierre, vous le savez, le lierre contient de la saponine. La saponine qui est un tensioactif naturel. Donc ce que je vais faire dans cette recette, c'est que je vais préparer une base lavante neutre euh, et je vais diminuer la part des tensions actifs pour euh, prendre en compte le fait que mon infusion de lierre que j'ai préparée euh, tout à l'heure contient déjà des tensions actifs et qu'en elle, elle-même, elle a déjà la capacité de laver les cheveux. Pour compléter cette recette, je vais euh, utiliser uniquement des ingrédients naturels qui sont simples d'accès, comme j'aime le faire habituellement. Donc je vais vous montrer. J'ai prévu de l'huile de ricin, qui est un excellent euh, ingrédient à choisir parce qu'il va stimuler la pousse des cheveux et des ongles. Donc, en matière de tensioactif liquide, en fait, je vous en conseille trois que vous pouvez combiner, mais si vous n'en avez qu'un seul à la maison, ça ira très très bien. Le premier, c'est la mousse de babassou, le deuxième, c'est le décil glucoside et le troisième, c'est le coco glucoside. Alors, il y a des petites subtilités, il y en a qui font plus de mousse, il y en a qui vont être plus onctueux. Honnêtement, ça ne fait pas une grosse différence. Donc, euh, si vous en avez plusieurs, vous les mélangez. Si vous en avez qu'un seul, pas de souci. Euh, juste une petite chose à savoir, c'est que celui-ci, notamment, c'est du décil glucoside. En fait, ça dépend du fabricant, mais le décil glucoside peut être euh, extrait de. Enfin, fabriqué à partir d'extraits d'huile de palme. Donc, si vous êtes sensible à cet argument écologique, Renseignez-vous auprès de votre fabricant. Autrement, euh, penchez plutôt pour de la mousse de babassou ou du coco-glucoside. Donc, pour fabriquer ce shampoing liquide, les ingrédients sont très simples. On a une grosse partie de phase aqueuse qui va être constituée de mon infusion de lierre que je vais vous montrer. Voilà. J'ai simplement ramassé une grosse poignée de feuilles de lierre que j'ai porté à ébullition tout doucement dans ma casserole pendant 5 minutes et ensuite j'ai laissé à couvert pendant une bonne demi-heure. Là, je vais la filtrer pour ne garder que l'eau euh, infusée avec les feuilles. Ça, ça va être la base de mon shampoing. Ensuite, je vais lui rajouter des tensioactifs, celui que je viens de vous présenter, de l'huile végétale et l'ingrédient que vous devez absolument avoir pour fabriquer vos shampoings, soit du jus de citron, soit du vinaigre de cidre. Pourquoi le vinaigre de cidre, comme le jus de citron, ont un pH qui est acide, autour de 2. Et les cheveux, notamment le cuir chevelu, ont naturellement un pH acide. Ils ont besoin d'acidité. Donc c'est un très bon complément pour tous vos soins capillaires. Ça coûte pas cher et ça dure longtemps. Allez, c'est parti pour la recette. Et voilà, vous avez maintenant fabriqué votre shampoing avec une infusion de lierre. Vous avez vu, c'est tout simple. On aurait pu en plus s'amuser à remplacer l'infusion de lierre par une autre infusion de plantes. On aurait pu mettre de l'ortie, on aurait pu mettre de la prêle, on aurait pu mettre du calendula. À vous d'imaginer et de décliner cette recette à l'infini. Cette recette ne contient que des ingrédients naturels et vous avez vu dans la vidéo comment j'ai corrigé le ph de la préparation avec le vinaigre de cidre. En complément. Je vous recommande de faire un rinçage après le shampoing à l'eau vinaigrée. Alors il ne s'agit pas de mettre beaucoup de vinaigre, il s'agit d'en mettre juste un tout petit peu. Je vous indique la quantité exacte de vinaigre que vous devez diluer dans de l'eau selon la fréquence à laquelle vous vous lavez les cheveux. Pour le retrouver, je mets le lien de l'article dans lequel j'ai publié cette, euh, ce dosage juste sous la vidéo. Après, sous la douche, le plus simple, c'est de préparer à l'avance votre bouteille avec de l'eau froide et la bonne dilution de vinaigre. Et une fois que vous avez fait votre shampoing et que vous avez bien rincé, il suffit ensuite de verser l'eau le, vinaigrée sur les cheveux et surtout ne remettez plus d'eau. Il suffit après de laisser sécher vos cheveux à l'air libre ou de laisser sécher vos cheveux comme vous faites habituellement et surtout, surtout ne vous en faites pas, l'odeur du vinaigre s'en va au séchage. Un tout petit mot sur le vinaigre avant de vous quitter. Choisissez du vinaigre de cidre bio et non pasteurisé, c'est vraiment important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et puis n'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le télécharger juste sous la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite